Bonjour à tous, vous êtes en compagnie de Pascal Zivaco. Aujourd'hui nous allons performer sur un tour de Paul Richard qui s'appelle Coercion. C'est un tour de mentalisme où la carte pensée par un spectateur sera le centre d'intérêt. Ce tour de carte peut être fait entouré et il est très facile à faire. C'est un tour de magie avec une prédiction qui ne sera vos spectateurs sans voix. Passons tout de suite à la démonstration. Bonjour à tous Bonjour à vous Alors Brigitte oui, Nous allons nous amuser aujourd'hui à un petit jeu très simple. Je suis tente. Un jeu de 52 cartes. Oui. 52. Possibilités. Très bien. Je te laisse regarder. Oui. Dans un instant, je vais te demander de mémoriser une carte. Oui. C'est bon C'est bon. Tu mémorises C'est parti. C'est parti déjà oh oui. Très bien. Je suis rapide. Je vais te demander. Je vais te poser deux questions. D'accord. La première, c'est que dans un jeu de cartes, tu as des figures et des cartes à points. D'accord. Dans quelle catégorie se situe ta carte Des cartes à points. Des cartes à points. Oui. Très bien. Je le savais. Non. Je le savais, mes amis. C'est pas tant. Bon. Et dernière question. À quelle famille faisait-elle partie Le 10. Le 10 Oui. J'en étais sûr. Non. J'en étais sûr. À ce moment-là Oui. Alors, tu m'as dit le 10. Oui. Hmm. Le 10, le 10. Alors, les 10, les 10, les 10. Très bien. Je vais essayer maintenant d'analyser tout ça. Ne me dis plus rien. Je suis presque sûr que ton choix s'est porté non pas sur une carte noire. J'en suis sûr. Oui, tout à fait. Ah bon Et je dirais même plus, je dirais que ton choix ne s'est pas porté non plus sur le 10 de carreau. Non. Mais tout simplement sur cette carte. Ah j'avoue que c'est fort, oui. C'est bien fait. ça. C'est mon choix. j'avoue, je, je suis épatée. Le 10 de cœur, je le savais depuis le début que tu choisirais cette carte. Ah oui, ben je suis... Tu je sais de... pourquoi non. Tout simplement parce que cette carte est spéciale. Ah bon Par le fait que c'est ma carte chance, en fait, le T-Stocker. Non. Si. C'est ma carte chance. Et tu sais pourquoi Non. Parce qu'elle se distingue pourtant des autres. Car son dos est différent. Car celle-ci avait un repère. Ah. Une croix. Oh putain ça A bientôt. Bonne soirée. Au revoir.